Je suis pas née dans une bibliothèque, mais depuis toute gamine, euh, je suis plutôt amenée à aller dans des bibliothèques. Dès que j'ai eu mon argent de poche, enfin, je claquais tout dans les bouquins. quoi. Et euh, c'est vrai que ça fait, permet de faire pas mal d'économies et puis d'avoir accès à des ouvrages, mais qui enfin, sont introuvables. Introuvables, j'adore. J'adore ça, les bibliothèques plein de trucs. dernièrement, je me suis mise à fond dans la littérature persane parce qu'ils avaient fait un stand, tu vois, de littérature arabe, euh, turque et, euh, et palestinienne. Enfin, jamais je serais allée jeter un coup d'œil là-dedans. Il y a des pièces de théâtre, il y a des tables de lecture, il y, a des, euh, il y a des échanges de livres, des ateliers d'écriture, il y a plein de choses comme ça. C'est un haut lieu de drague, hein. la bibliothèque, c'est vraiment un haut lieu de drague, tu vois. Un monde sans bibliothèque, c'est inimaginable, tu vois. Vraiment, c'est inimaginable.